Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de pay-per-click et voir avec toi si tu as la bonne stratégie pour tes campagnes. Mais avant, assure-toi de t'abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Premièrement, qu'est-ce que c'est PPC? Eh bien, PPC, ça veut dire « pay per click », soit « payé par clic » en français. C'est des annonces qu'Amazon met à la disposition des vendeurs sur notre plateforme de vente. Selon le budget par jour et le montant que tu as misé sur un mot-clé, dans le cas d'une campagne manuelle, les clients peuvent voir ton listing sur les pages de recherche sans pour autant avoir un bon classement de vente. Si je prends l'exemple que je vais te montrer juste ici, les premières annonces sont sponsored ». Ça, ça veut dire que le vendeur de ce produit paye pour avoir la visibilité, car la manière dont fonctionne l'algorithme, plus un produit va avoir de ventes, de bons reviews, un bon pourcentage d'achat de produits par nombre de clients qui ont vu la page et plus encore, c'est vraiment compliqué, l'algorithme d'Amazon, tout est calculé pour donner à un listing un score. Et plus ton score est bas, plus tu as de chances de te retrouver sur la page numéro un de mots-clés qui est relatif à ton produit. Vous avez deux types de campagne pay Vous avez l'automatique et la manuelle. Je vais faire une brève description des deux. Lorsqu'on fait une campagne automatique, c'est Amazon qui choisit les mots clés les plus pertinents selon le type de produit que vous vendez et selon le type de mots clés que vous avez mis dans votre listing. Avec le budget que vous avez préalablement décidé de mettre à jour, l'algorithme d'Amazon va décider à votre place où votre annonce va se situer. Si vous avez mis un budget de 10$ par jour avec une moyenne de 1$ par bid, eh bien, il y a plus ou moins 10 clients qui vont cliquer sur votre annonce avant que celle-ci soit retirée pour être remise après minuit le lendemain. De l'autre côté, si vous avez la campagne manuelle où c'est vous qui décidez des mots-clés qui sont relatifs à votre produit, on va prendre par exemple que euh, vous vendez une couverture pour bébé. Eh bien, vous pouvez mettre dans, euh, dans votre campagne des mots-clés comme baby blanket. Baby Blanket, euh, Blanket for Baby, etc. Vous voyez un peu le concept. Puis, chaque mot a un prix différent selon sa popularité. C'est-à-dire que Baby Blanket peut coûter euh, 1,50 du clic, tandis que Blanket for Baby, qui est très similaire, peut coûter 1,10 par clic. C'est très important lorsqu'on commence à faire des campagnes publicitaires de bien savoir qu'est-ce qu'on fait car notre budget peut être vite liquidé avec zéro résultat. C'est pourquoi que j'ai consacré un module entier à ce sujet dans la formation Amazon Be Wild and Free. Mais lorsque les People clics sont bien manipulés, vous pouvez aller chercher des des dizaines de ventes par jour à faible. Ensuite, sur la campagne manuelle, vous retrouvez trois types de campagnes, euh, soit la broad match, la phrase match et l'exact match. La broad match, ça c'est un mot clé au sens large, ça signifie que vos mots clés vont être associés à des termes de recherche qui correspondent pas seulement à votre mot clé et qui sont également liés à votre mot clé. Ensuite, la phrase match permet d'affiner un petit peu plus votre recherche à des phrases spécifiques. Vous pouvez ainsi contrôler l'ordre des mots, tandis que la broad match vous contrôler pas nécessairement leur démo. Pour terminer l'exact match, eh bien, ça dit c'est exact, il faut que la correspondance soit exacte au mot-clé. C'est important d'avoir la bonne stratégie, car vous pouvez avoir un bon produit, mais avoir une mauvaise stratégie, et ça va vous donner zéro résultat, versus avoir un mauvais produit, mais avec une bonne stratégie, puis encore là, vous allez avoir zéro résultat. Lors de mes séances de coaching avec mes étudiants, je regarde avec la personne quelle est sa méthode de pay-per-click, s'il a fait son lancement de produit avec la méthode pay-per-click agressif, est-ce qu'il a fait des giveaway? est-ce qu'il a ses premiers reviews avant de lancer son produit. Chaque point est important et ne doit pas être remis en question. Si vraiment les paperclicks, ce n'est pas ta tasse de thé, euh, bien, je te suggère de faire affaire avec un expert. J'espère un que tu peux retrouver soit sur Upwork ou sur Fever.com. Retrouver plein de ressources qui peuvent t'aider à optimiser des mots-clés, euh, tes campagnes pay-per-click, à surveiller ton budget, à surveiller le coût des, des bids. Euh, bref, ils peuvent vraiment faire gérer tous tes pay-per-click euh, sur une base régulière. La vente Amazon est bien en private label à plusieurs petits points qu'il faut bien faire. C'est comme jouer au Jenga, hein, le jeu Jenga. si vous manque certains morceaux, eh bien, c'est cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire ou une question en dessous. Ça me fera plaisir de te répondre sur ça. Je te dis ciao, à la prochaine!